vous allez inscrire une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, et là, vous apercevez d'une chose, ça ne s'arrête plus. Les gens vous ont vu en live, il y en a douze qui vous contactent par jour, ils veulent tous s'inscrire. Alors, vous en avez inscrit cinq, Eh bien le sixième, vous allez l'inscrire sous le premier. Le septième, vous ne venez pas l'inscrire là. Vous venez l'inscrire sous le deuxième. Le huitième vous le mettez là, le neuvième vous le mettez là et le dixième vous le mettez là. Partout où vous avez inscrit un filleul, vous en inscrivez un autre dessous. Et vous continuez en descendant, en descendant, en descendant, en descendant, en descendant. Toujours un. Ah, si lui... veut réussir, il faut qu'il commence à inscrire lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille lui développer toute une structure. Je ne vais quand même pas aller lui inscrire cinq personnes, puis encore euh, cinq chacune, etc. D'abord, ce n'est pas possible pour les nombres, je vous ai fait voir tout à l'heure. Si j'en inscris 5 à, à chaque génération, j'ai cinq personnes en première génération. J'en ai 25 en deuxième et 125 en troisième. Vous vous rendez compte que qu'inscrire 155 personnes, déjà, ça devient dur. Et ça veut dire qu'au-delà de la troisième génération, vous n'aidez plus personne. Donc on ne fait pas comme ça. On inscrit en ligne. Et quand on inscrit un filleul à un de nos filleuls, eh ben, on passe à celui d'à côté, puis à celui d'à côté, puis à celui d'à côté, puis à celui d'à côté. Et si on a encore du monde à inscrire, hop, on descend à la génération suivante. Alors je vous ai fait voir, là, j'ai un filleul qui s'est mis à inscrire. Et il est parti. Il me fait des filleuls. Qui font des filleuls Qui font des filleuls Qui font des filleuls Qui font des filleuls Je n'inscris plus personne. J'arrête. Je vais concentrer mes efforts, maintenant que j'ai quelqu'un qui a démarré, sur mes autres lignes. Lui, il est parti. Alors, je continue. Je passe à celui d'à côté. Je lui inscris un. Je passe à celui d'à côté. Je lui inscris un, j'inscris un, j'inscris un, je descends, j'inscris un, j'inscris un, j'inscris un, j'inscris un. Hop J'ai une autre ligne qui part. Il se met à inscrire du monde. J'arrête de l'aider. J'arrête de l'aider en termes d'inscription. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire maintenant, vous l'ignorez, se débrouille tout seul. Hein. J'arrête de lui inscrire du monde. Et je continue. Et j'inscris un, et j'inscris un, et j'inscris un, et j'inscris un. Et hop, il est parti. Ça a démarré. Et vous continuez comme ça. Et j'inscris un, et j'inscris un, et j'inscris un, et j'inscris un, jusqu'à ce que vos cinq lignes se soient allumées. Maintenant, imaginons le pire. J'ai quatre lignes qui se sont allumées et j'en ai une qui part pas. Celles-ci, elles me font 25%, 25%, 25% et 25%. Alors là, ça commence à devenir compliqué pour moi, parce que je ne gagne rien sur cela, rien du tout. J'ai fait une qualification manager, mais ne la, ne la considérons pas à ce niveau-là de nos réflexions. D'accord Sur la différence de palier, je ne gagne plus rien sur eux. Et je voudrais faire le diamant. Mais ce diamant, il ne vient pas. Ils font yellow. Ils continuent de grimper, ils font yellow. Ils font red. Ils font diamant, ils me passent devant. Moi, je dis, bah, j'y arriverai jamais. Je ferai, euh, je ferai jamais ce que j'ai envie de faire Eh bien non. Parce que si vous continuez de travailler sur votre ligne faible, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, d'inscrire, vous lui inscrivez 100 générations à lui. Au bout de 100 générations, il a 5000 euros de CA qui lui sont rentrés. Vous croyez qu'il va continuer de dormir En voyant qu'il est arrivé à 20% et qu'il pourrait gagner 20% en inscrivant des gens si c'est pas lui, ça sera peut-être lui. Si c'est pas lui, ça sera peut-être lui. Mais il y en a un, là, dans la chaîne, qui va dire « Et tiens, si j'essayais. » Quand j'ai rejoint mon précédent network, moi j'étais... Alors attendez, j'avais mon sponsor qui était là. Hop, J'avais mon sponsor qui était là. Et moi j'étais là au bout de... 35 lignes, 35 générations. Je suis parti là et j'ai fait 700 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai quelqu'un, quelqu quelque part par là, qui a dit « Oh purée, mais j'ai une ligne à 700 000 euros. » J'ai une ligne là qui produit 700 000 euros. Et moi, je n'ai jamais rien fait sur le reste de la structure. Vous savez ce qu'il a fait Il a posé sa démission. Il en avait ras le bol de son travail, il a posé sa démission et il s'est mis à inscrire, à inscrire, à inscrire, à inscrire, à inscrire, à faire inscrire, à dynamiser sa structure, en quatre mois. Il a fait la qualification managériale. En quatre mois. Donc la méthode en ligne, c'est celle qui, tôt ou tard, fera partir votre structure. Lui, là, ça faisait trois ans qu'il était dans cette société. Trois ans. Et il était 20% parce qu'en dessous, il avait une ligne qui lui rapportait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Et il s'est dit, finalement, j'ai rien à perdre, je vais démarrer, et il a fait une qualification euh, managériale. Donc, l'inscription en ligne, c'est elle qui va vous permettre d'aller au plus haut du business.